Bonjour à tous et à toutes à la session d'échange et de dépannage en cybersécurité pour les organismes artistiques. Mon nom est Benjamin J. Allard et je suis le chargé de projet pour l'Alliance des arts médiatiques indépendants. Aujourd'hui, on a réuni des participants et des participantes du monde de l'art qui voulaient parler de la cybersécurité dans leurs organismes. On a travaillé en amont pour trouver des enjeux communs et maintenant, on va tenter d'y répondre. Alors, vous allez avoir une fenêtre privilégiée à notre rencontre virtuelle. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la cybersécurité ou la gestion des risques numériques, on vous invite à visiter notre site Internet Cyber Saint Sauf. C'est une ressource qui regroupe des connaissances de base et des protocoles un peu plus avancés pour les organisations artistiques. Vous la trouverez sur ima.ca baroblique cybersécurité. D'ailleurs, on a la grande chance d'avoir avec nous deux des experts qui nous ont accompagnés dans la création de cette ressource, Jean-Philippe Descari-Mathieu et Geneviève La Lajeunesse. Merci encore de vous joindre à nous. Donc, je vous disais qu'on a travaillé en petits groupes sur des enjeux très concrets. On va en aborder trois aujourd'hui. Alors, pour les présenter, nous avons Noémie Fortin-Brunet, Isabelle Lereux et Karine Boulanger. Merci de vous être prêtés au jeu et d'être là pour présenter euh, chacun des enjeux. Alors, à tour de rôle on va vous présenter, ils vont vous présenter un défi et les autres participants vont commenter et ensuite on va retourner vers eux pour savoir ce qu'ils retiennent. Alors, ben, sans plus tarder, euh, je propose qu'on aille avec euh, notre première intervenante, euh, Noémie Fortin-Brunet. Alors, Noémie, ici comme ça, est-ce que tu peux nous présenter euh, l'enjeu euh, que vous avez développé dans votre groupe? Absolument. Euh, donc, la, la discussion qu'on a eu aujourd'hui, c'était surtout au niveau euh, des vulnérabilités de nos sites Internet là, pour nos organismes. Euh, donc, euh, pour plusieurs d'entre nous, on a des sites Web qui sont hébergés sur WordPress et euh, qui utilisent des plugins. Euh, puis ça, c'est connu comme étant une vulnérabilité en termes de cybersécurité. Il euh, y a aussi l'enjeu qu'on connaît assez peu les, les, les menaces. Donc, euh, la, la façon à travers laquelle nos, nos données pourraient être volées ou hackées. Je pense qu'il y, y a un manque de connaissances par rapport à ces risques-là. Puis ensuite, je pense qu'on a aussi noté un, un manque de connaissances par rapport au, au, aux données même sur notre site. C'est-à-dire, euh, c'est quoi la, la nature de ces données-là? Est-ce euh, qu'ils sont confidentiels ou pas? Euh, combien on a de, de données sur nos utilisateurs? Euh, où sont hébergées ces, ces données-là, euh, et puis même euh, comment sont hiérarchisés les, les, les accès. Euh, donc, euh, en prenant tout ça en compte, bien, je pense que le, le questionnement, c'est comment est-ce qu'on pourrait améliorer nos connaissances face aux vulnérabilités de notre site Web. Merci beaucoup. Alors, consultant, consultante, est-ce que vous avez des questions pour Noémie, pour mieux comprendre justement l'enjeu en question? Vous avez deux minutes. La, la, ma première question serait de savoir par rapport à le site qui vous a été livré, est-ce que vous avez un sentiment que vous avez le contrôle sur le site ou est-ce que c'est quelque chose qui a été livré par une firme externe puis c'est un peu, euh, c'est comme ça maintenant, c'est figé comme ça, c'est votre site maintenant? Ce serait ma, ma question principale. Mm -hmm. um... C'est un peu entre les deux. Ça, ça, ça a été livré par une firme qui s'occupe de, de tout le développement. Après ça, nous, on a un certain contrôle sur la mise en page, etc. Mais euh, pour ce qui est des, des plugins, par exemple, je ne me vois pas vraiment aller moi-même faire les mises à jour parce que j'ai peur que ça casse le reste du site. Puis je dirais que c'est pas mal ce que bien du monde se dit dans WordPress, en fait. Euh, donc il y a pas de mal à ça c'est c'est un peu l'enjeu aussi là d'ailleurs des de tu de, sais WordPress c'est drôle parce que j'ai eu la conversation avec quelqu'un il y a pas si longtemps euh, tu sais j'ai rien contre WordPress en tant que tel là je sais, je sais, c'est facile de cracher sur WordPress. Euh, L'enjeu le, est souvent avec les plugins, justement, comme vous l'avez mentionné, de WordPress en tant que tel. Euh, le problème, c'est que si tout le monde se dit ça, personne ne fait la mise à jour, les mises à jour. Puis évidemment, non, il y a des, des feuilles de vulnérabilité qui sont euh, systématiquement exploitées. Euh, souvent, les plugins sont développés par un ou deux personnes euh, dans leur temps libre, euh, puis peuvent supporter des dizaines de milliers, voire plus d'utilisateurs. Donc, euh, ça devient des vecteurs d'attaque intéressants. Donc, euh, euh, au-delà de savoir si vous voulez vous risquer ou non euh, de, de faire la mise à jour, euh, je vais euh, rebondir sur ce que la question que je vais me poser, en fait, c'est, avez-vous quand même accès à? Euh, parce que la, la question est, c'est que si jamais vous changez de firme ou peu importe, ou vous tout fait affaire pour le, la gestion de WordPress en tant que telle, euh, êtes-vous en mesure de récupérer l'ensemble de vos accès? Et que, que ça soit oui ou non, la réponse à ça, euh, c'est gérer comment ces accès-là? Est-ce que c'est stocké dans un fichier .txt sur un desktop parce que c'est dans un gestionnaire de mots de passe avec des accès granulaires? Euh, on peut commencer par ça, dans le fond, parce que euh, c'est bien beau avoir une très vaste connaissance des vulnérabilités à, à, à, en ligne qui existent les vecteurs d'attaque, mais quand que de shit, shit hits the fan », comme on dit, puis qu'on n'est pas en mesure de réagir, on n'est pas plus avancé. Donc, tout notre beau savoir sert à rien. Donc, dans le fond, ce que je vous demande, dans le fond, si vous avez un mini-plan de, de, de réponse aux incidents, parce que c'est la base de tout ça, c'est savoir c'est quoi votre vos accès, y avez-vous accès, à, si vous n'y avez pas à qui parler, savez-vous à qui parler? Euh, c'est un peu ça, dans le fond, moi, mes questions à moi. Donc, avant, avant de répondre à ça, on va voir peut-être si d'autres consultants ont des questions parce qu'on va peut-être les prendre et répondre très rapidement par ça. Alors, euh, Isabelle et euh, l'autre personne, Karine, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette question-là? Mm, -ce oui. Qu J'avais une question qui avait peut-être un peu répondu par défaut, mais c'était vous n'avez pas de site bêta justement pour tester avant de mettre en ligne. Donc, est-ce qu'il y a un site bêta? Et ensuite, Isabelle? En fait, un, un site test, si on veut, là, mm -hmm. le clone de votre site, là, là où vous pouvez faire les mises à jour et tout et voir si ça cause des catastrophes ou pas, à ou cause des problèmes, là, avant de, de l'implémenter vraiment sur le site. Mm -hmm. euh, j'ai déjà vu notre développeur de la firme externe nous, nous faire une, une démo en utilisant ce site test-là, mais ça, moi, j'ai jamais eu accès, mais ça serait possible. D'accord. Et peut-être pour les questions de Jean-Philippe, euh, Noémie, très rapidement, puis ensuite, on va aller dans la, la, le moment où les consultants vont donner leur, euh, leurs idées. Qui était, alors, pour, euh, pour la, la question de Jean-Philippe, si je peux résumer, qui était, euh, avez-vous quand même, avez-vous un un, un, un, un, un certain plan. <rire> Est-ce que vous avez accès au site Internet? Est-ce que vous allez pouvoir retrouver ces accès-là si vous ne l'y avez pas? Oui, oui. OK, excusez-moi, j'avais pas compris que c'était moi qui répondais. Euh, oui, euh, on a accès. Euh, on, on a quand même. Oui, oui, on peut accéder à notre site, euh, mais on n'a pas du tout de plan euh, de réponse. Moi, mon, mon réflexe, ça serait de m'appeler la, la boîte de web, en fait. Là, je, mais à l'interne, je n'ai aucune idée comment on réagirait à une attaque. Bien, très bien, ça, je pense que c'est la, la, la, la, une très bonne base. Alors, consultant consultante, je vous laisse 8 minutes pour réfléchir tout haut à comment, euh, comment euh, cette, euh, ce cas-là pourrait améliorer leur connaissance face aux vulnérabilités de leur site Internet. Est-ce que, est que je fais partie des consultants? Oui, tout à fait. Alors, <rire> euh, les consultants Isabelle, Karine, Jean-Philippe et Geneviève, vous pouvez euh, lancer des idées. Est-ce que je pourrais poser une, une question en fait très, très de base parce que je ne m'y connais pas du tout sur ce sujet-là? Oui, euh, mais Donc, j'aimerais en fait savoir de quel type de... De danger, est-ce qu'on parle quand, par rapport à, aux accès du site web? C'est quoi les scénarios catastrophes? Euh, puis qu -ce que, à quoi il faut faire attention? Oui, mais c'est une, on pourrait, trans, on pourrait transformer ça peut-être en conseil en disant faire une liste justement des enjeux possibles. C'est une première action qu'on qu pourrait avoir, se renseigner un peu par rapport à ça. On va, euh, on, on va lancer euh, pour les huit prochaines minutes, justement, une session où on va entendre parler les consultants. Puis ensuite, on va revenir avec, euh, avec la, la, la, la, la, le client à ce moment-là, Noémie, qui va pouvoir nous dire ce qu'elle a retenu de cette, de cette chose-là. Mais oui, je pense que c'est une un première chose qu'on pourrait faire de, de dresser justement une liste de, de, de ce qui pourrait arriver au, au site Internet. Hein. Euh, moi, je dirais peut-être documenter, faire de la recherche sur les plugins avant de les choisir ou les installer, justement pour voir s'ils sont vulnérables, qu'il qu y a des meilleures solutions, euh, quels sont les commentaires des autres usagers, ce genre de choses. Donc. Comment est-ce qu'on sait si un plugin est vulnérable Le, le cynique en moi dirait qu'ils sont. Hein. Assume the worst. <rire> Mais euh, ça, si je, me sens, je me sentirais mal de vous rediriger vers des sites euh, qui lisent des exploits. Là. Je pense pas que c'est tant utile que ça non plus. Là. Je veux dire, ça ne vous aidera pas en tant que tel. Euh, je, je, je, y, y a... Le point critique, c'est vraiment de garder les choses à jour, puis d'avoir un, un écosystème de plugins qui, dans lesquels il y a des mises à jour. Puis ça, souvent, c'est ouais. là que, c est, c est là que la, la problématique va se situer, c'est que comme ce ne sont pas nécessairement tous des plugins qui sont développés par des entreprises qui vont être très euh, assidus à mettre ça à jour, si c'est quelqu'un qui fait plus ça, euh, parce qu'il a trouvé que euh, ce serait intéressant d'avoir une nouvelle fonctionnalité, mais qui fait ça comme un hobby, ça se peut très bien qu'il qu y ait des mois, même des années, avant qu'il y ait des mises à jour sur, sur ça. Puis si tant que c'est un plugin qui est gratuit, euh, c'est très possible d'avoir beaucoup d'intérêt à ce moment-là, puis quand il y a beaucoup d'intérêt, à ce moment-là, c'est certain que ça peut attirer aussi l'intérêt de personnes qui sont malveillantes. Donc, la réponse, euh, la réponse à ça, elle est vraiment pas évidente. Je, je, je, je t'ai interrompu, Jean-Philippe, mais il existe toutes sortes de solutions commerciales pour scanner, mais la chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille le plus, c'est quand il y a une mise à jour, puis que votre WordPress vous avise qu'il y a une mise à jour à faire, ça va être explicité s'il y a des risques de sécurité à ne pas la faire puis ça arrive rarement qu'il n'y a pas de risque de sécurité à ne pas l'affaire. faire. Bien, ça, c'est concernant les, euh, les mises à niveau. Généralement, c'est un historique qui est assez facilement accessible euh, si le plugin a un un site web ou autre, ou euh, s'il un changelog log disponible, vous allez le voir à la fréquence des mises à jour. Si c'est une fois ou 8-9 mois, euh, il y a peut-être un enjeu, euh, si c'est plus régulier que ça. On sait que le, le, le développeur ou l'équipe de développeurs d'ailleurs réagit plus rapidement, notamment aux failles de sécurité puis pour les patcher. Donc, ça, c'est peut-être un bon signe. Euh, c'est un élément parmi d'autres de regarder, évidemment. Là. Euh, mais, mais c'est probablement la chose que vous pouvez le consulter le plus facilement, le plus, plus rapidement aussi. Euh, ça va vous donner une idée du niveau de réaction de l'équipe derrière le, le, les plugins. C'est sûr c'est facile à dire quand on a deux, trois plugins, quand on a un site assez complexe, quand on est rendu à 30, 40 plugins, c'est une autre histoire. Il euh, y a aussi le fait de parenthèse sur les plugins WordPress. Ce n'est pas parce qu'ils sont pas actifs, qu'ils sont pas... Accessible du web et installé, il faut faire attention entre les deux. Euh, Ce n'est pas parce que vous avez peut-être 30, euh, euh, 30 plugins dans votre liste de WordPress, il y en a peut-être juste 5 qui sont enabled ou actifs, mais euh, les 25 autres sont quand même installés dans un répertoire qui est accessible du web. Là. Selon les, les, les niveaux de permission et autres, là. Euh, ça, ça, peut, ça représente quand même une vulnérabilité. Donc, si vous avez un plugin, vous êtes sûr que vous n'utilisez plus, effacez-le complètement. Faites pas juste le désactiver dans WordPress, euh, donc ça, ça va déjà vous aider pas mal parce que c'est un peu comme le principe de, de, de faire le ménage, il faut le faire régulièrement, on le fait à la maison, il faut le faire sur le site de WordPress aussi, là. Euh, sinon euh, votre site va être là pendant 8, 9, 10 ans, euh, puis va cumuler les, les plugins que vous avez testés, mais vous n'avez jamais les installés, puis vous n'avez plus patché de toute façon, euh, donc ça, ça peut vraiment être un enjeu à ce niveau-là, donc faites si vous êtes sûr que vous ne l'utilisez pas, effacez-le complètement. Et puis, pour les deux minutes qui restent, j'aimerais vraiment rediriger, si on veut, les, les, les rapports des consultants pour la, spécifiquement comment on fait pour améliorer nos connaissances face aux vulnérabilités du site Internet. Donc, un peu dans le développement continu, est-ce que vous-même, vous avez des, des choses que vous faites régulièrement pour mieux connaître votre site Internet? Dans le cas de WordPress en particulier, la ressource que j'aimerais euh, porter à votre attention, c'est sur le site même de WordPress, il y a une page qui parle de sécurité. c'est très… ça va en détail dans toutes les vulnérabilités qui peuvent survenir avec un site WordPress, les, les pour et les contre de l'auto-hébergement, c'est vraiment bien traité dans ce document-là, donc je pense que ce serait une bonne ressource à, à considérer, puis si votre site n'est pas sous WordPress, vous utilisez un autre gestionnaire de contenu, tous les grands gestionnaires de contenu présentement ont ce type de documentation-là qui va vous, vous expliquer euh, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, les pour et les contre. Donc, ça serait, à mon sens, la lecture de base parce que c'est une lecture qui s'adresse à quiconque est intéressé par le, le système de gestion de contenu et non pas pour des professionnels de la sécurité. Ensuite, comment développer ses connaissances générales face aux risques? Ce que je vous dirais, c'est si la donnée est sur le site web et qu'elle peut être intéressante pour quelqu'un, considérer que quelqu'un va s'y intéresser de façon malicieuse, puis considérer aussi que juste le fait d'avoir un site Web, ça peut être intéressant. Souvent, les, les attaques qu'on va voir sur des sites comme WordPress, ça va être pour rediriger vers des sites de, de, de, de, de par exemple, de, de vente de médicaments en ligne ou des choses comme ça, qui n'ont absolument rien à voir avec votre, votre euh, sphère d'activité, mais c'est un serveur puis il est gratuit. Donc, euh, les, les personnes malicieuses vont essayer d'aller vers là. Donc, euh, il y, a, il y a un mythe qui est pernicieux aussi au niveau de, des vulnérabilités, c'est que les gens se disent bon, ben, moi c'est un petit site, personne ne s'intéresse à moi. La majorité des attaques sont automatisées depuis plusieurs années maintenant sur Internet. Euh, c'est même pas une question de si vous êtes intéressant ou pas, c'est le low fruit. C'est vraiment ça qui fait la différence. Donc, euh, vous devez vous rendre le moins attrayant possible à un attaquant qui lui lance des attaques euh, scriptées et automatisées. C'est euh, pas quelqu'un qui va ça se peut que ce soit quelqu'un spécifiquement qui va vous regarder, va vous cibler, c'est sûr ça se peut. Euh, mais la, le, le lot des attaques, surtout sur des sites envers WordPress, qui, est, qui est le gestionnaire de contenu le plus utilisé, euh, en ligne, je pense que comme un site sur trois est hébergé sur WordPress, sur Internet, quelque chose comme ça, une statistique vraiment très, très élevée. Euh, les, les criminels le savent, les, les acteurs euh, mal intentionnés le savent aussi, puis ils ont des outils pour automatiser ce genre dattaque là Donc, pensez pas que l'obscurité vous sécurise parce que vous êtes petit, parce que vous n'êtes pas intéressant, je l'ai entendu souvent, celle-là. Euh, c'est n'est plus, plus comme ça. Les attaques sont automatisées euh, maintenant, donc euh, c'est un autre game sur ces paroles réconfortantes, je propose qu'on aille voir <rire> ce que Noémie a retenu de cette, de cette session. Euh, donc, c'était notre premier sujet. Euh, Noémie, est-ce que tu peux nous dire un peu les choses qui t'ont marqué dans cette conversation-là? Oui, bien, tout d'abord, euh, merci euh, à, à tout le monde qui a organisé, puis merci aux experts euh, de m'avoir répondu. Euh, bien, ma question, Conclusion principale, c'est qu'il faut vraiment que je téléphone à, mon, à ma boss, puis à mon fournisseur web, puis qu'on qu s'établisse un, un plan de réponse euh, par rapport à toutes ces vulnérabilités-là. Je vais aussi clairement aller euh, lire la, la, la documentation de sécurité euh, par WordPress. Là. Je pense qu'il y, y a toute une question de, de mise à niveau, de, de, de connaissances que je vais pouvoir euh, bonifier pour moi-même, puis après ça, relayer à mon équipe. Euh, je pense que l'importance des mises à jour aussi, là, je pense que ça c'est un, un enjeu principal que j'ai retenu. Euh, alors voilà, merci beaucoup. Ben, c'est très bien ça, merci beaucoup euh, pour notre premier sujet. Euh, je propose qu'on euh, aille tout de suite voir le deuxième sujet, puis il y a probablement des choses qui vont, se, qui vont, qui vont revenir dans les conversations qu'on a eues précédemment. Alors, deuxième sujet présenté par Isabelle Lheureux. Isabelle, je te donne le micro. Oui, euh, donc on a un petit peu euh, reformulé euh, la phrase depuis qu'elle a été euh, écrite ici. Euh, donc, euh, ce qu'on se demande, peut-être pour clarifier, mettre en contexte, euh, notre défi émerge un peu de, de la mise en commun de trois défis euh, distincts. Euh, qu'on a jugé qu'il y avait beaucoup de regroupements dans ces défis-là, donc euh, ça nous fait quelque chose de peut-être un petit peu plus vaste, puis ça ne s'applique pas qu'à euh, une personne. Donc, euh, c'est comme différentes personnes dans notre groupe vont euh, retirer euh, des, des, des conseils de, de, de, ce, de ce moment. Euh, donc, ce n'est pas spécifiquement moi, là, donc euh, je pas de réponse précise à vous dire. Hum, donc, euh, c'est ça. On se demandait comment pourrions-nous euh, évaluer les paramètres de sécurité à prendre en considération euh, au moment de choisir un outil avec euh, un outil ou une plateforme, etc., euh, avec lequel stocker ou partager des données avec euh, des collaboratrices et des collaborateurs à l'interne et à l'externe? Euh, puis, euh, on se demande, bon, le, étant, donné, euh, étant donné, disons, les niveaux de littératie variables dans les équipes, euh, puis les ressources parfois insuffisantes. Là, On parle autant de ressources financières que de ressources humaines. C'est voilà. un, une belle présentation euh, du sujet. On va quand même aller avec une session de questions. Euh, et puis, Isabelle, je t'invite à peut-être imaginer un organisme fictif qui pourrait répondre à ces questions-là. Tu as des bonnes connaissances par rapport à ça. Alors, consultant, consultante, Noémie, Karine, Geneviève, Jean-Philippe, je vous invite à poser vos questions à Isabelle pour mieux comprendre, mieux saisir le défi qui... Euh, le deuxième défi auquel on parle. Ben, moi, Ma question serait le partage avec tout. Les collaborateurs, c'est le, la situation par défaut, disons, ou est-ce qu'il est qu n'y a pas déjà une certaine hiérarchisation ou limitation des accès? vraiment ouvert à tous par défaut? Euh, non, mais ben c'est ça. Je pense que, de ce que je comprenais, l'organisme fictif aurait besoin, justement, de d'un outil qui lui permet à la fois de, de, de partager à, à l'interne facilement et sécuritairement, mais aussi de faire des partages ponctuels euh, à l'externe avec des, des organismes amis, alliés, euh, etc. Encore une minute de questions pour mieux saisir le défi. Donc, ma question, ce serait par rapport à à, la, à quel point c'est critique dans ce, à quel point ces données-là sont, sont critiques, dans le sens que est-ce qu'on parle de documents ou est-ce qu'on va travailler en collaboration, puis ça, ça a une durée de vie qui est quand même assez finie, ou est-ce qu'on parle aussi de documents de fichiers qui sont, qui sont la mémoire de l'organisme, d'une certaine façon? Euh, je pense qu'on parlerait de tout ça. Donc, admettons que tout ça est dans un bloc au même endroit. Puis, est-ce qu'on a dans ce schéma là est-ce qu'on a une préoccupation à savoir, à exemple, si une personne doit s'absenter pour six mois, qui, qui prend les, la relève de, de, de donner les accès, ou est-ce que, est que ça s'est géré, ou est-ce que c'est est plus par rapport à, c'est vraiment au niveau des paramètres sécuritaires, donc on veut réfléchir à ça, puis à tout ce qui entoure ça. Je comprends bien. Euh, oui, ben c'est ça. Je pense que ce qui nous intéresse, c'est de savoir euh, quels paramètres euh, regarder quand on fait notre choix. Là, admettons, ben là, là j'y vais un okay, peu entre, mettre, euh, entre une solution ou une autre, comment on ouais. fait pour savoir… Euh, OK, parfait. Ben, très bien ça. J'espère je, que c'est assez d'informations sur le sujet pour pouvoir vous prononcer en tant qu'expert ou donner des conseils, donner des idées. Alors, pour huit minutes, je vous écoute. Oui, euh, ce genre de. Des, on parle de plateforme ce qui met dans la tête. Bon, c'est euh, AWS, euh, Google Drive et compagnie, etc. Euh, y, y c'est pas mal similaire d'une grosse entreprise à une autre, de ce qu'il au niveau euh, du partage de documents à, pour des équipes internes et externes et autres. C'est dans le sens où c'est. Euh, euh, c'est des infrastructures de calibre mondial avec une très bonne sécurité, etc. etc. Euh, je pense que c'est plus dans les, euh, la construction, puis les processus internes de partage, je pourrais dire, qui est, est peut-être l'enjeu ici. Parce que moi, ce qui, ce qui me vient à l'esprit, euh, c'est, je l'ai vu encore là, c'est déjà arrivé, là, euh, petit organisme, pas beaucoup d'argent, ouvre un compte Google pour partager les documents, puis éventuellement la personne qui a ouvert ça, c'est une personne, puis elle s'en va, puis on peut les accès, puis, puis c'est le bordel au niveau de, euh, de, de, de la gestion des justement des accès et autres, euh, parce qu'on a tendance à ouvrir un compte qui est associé à une personne et non à un titre ou à un poste spécifique. Donc, euh, quand la personne s'en va, bien justement, le rapport avec une partie du savoir ou autre. Donc, euh, euh, c'est peut-être dans… il n'y a pas de solution facile à ça, surtout parce que ça dépend de… Ce n'est pas les entreprises, nécessairement, qui vont pouvoir payer d'avance un G Suite de Google qui va structurer ça, un petit peu, rendre ça un petit peu facile à structurer dès le départ. Euh, mais c'est de prendre, à, prendre ça en considération, c'est de ne pas rattacher des documents sensibles ou critiques à une personne spécifiquement, plus à un poste ou à un, à un, à un titre en tant que tel, que la personne X parte ou non ou reste, le poste ou le titre va rester. Euh, je ne sais pas si je fais du sens, là, en dans ma tête, c'est plus clair, là, mais euh, des fois quand je parle, je ne l'ai pas. Là, fait que, euh, vous me faites signe si j'ai l'air d'un vieux débile. Non, je pense que c'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres idées, euh, Karine, Noémie, Geneviève? Ben, je dirais dans le même sens, c'est quelque chose qu'on a établi récemment, justement, que les adresses, etc., les comptes sont liés à des fonctions et pas à des personnes. Et déjà, on voit les résultats au quotidien parce que justement, il y a une que parce qu'il y a un suivi. c'est tu sais, la nouvelle personne qui arrive à reprendre les boîtes courriels, les dossiers, les responsabilités. Donc, mais au-delà de ça, je ne sais pas quoi. Une chose qui peut être plus complexe à gérer, c'est de voir aussi comment on protège bien ces comptes-là. Euh, on en a discuté dans, dans, le, dans le guide, mais un mot de passe, ça reste un contrôle assez, je dirais, mou. On peut, euh, souvent les gens vont réutiliser les mots de passe, puis je ne ferai pas mon laïus sur, il ne faut pas réutiliser les mots de passe, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc, idéalement, on va avoir une autre façon de protéger un compte avec un autre facteur d'authentification. Ça peut être une app, ça peut être… Euh, donc, il faut penser aussi à quand on va faire la transition euh, d'un du rôle entre une personne et une autre, mais comment on va passer aussi ce, ce contrôle-là. Mais c'est important de l'avoir parce que si quelqu'un devine le mot de passe de direction à organisme.com, là, on peut se retrouver dans une situation où est-ce que tout le monde perd l'accès. Euh, ce qui m'amène au point 2, c'est, peu importe la solution que vous évaluez, pensez à à quel point vous lui faites confiance 365 jours par année, 24 heures sur 24, pour les 15 prochaines années. Il n'y a rien de parfait en ce bas bon monde. Donc, c'est important aussi de garder des copies locales ou en tout cas ailleurs de la chose parce qu'il va arriver une journée où vous ne serez pas capable de vous connecter sur la plateforme que vous avez privilégiée ou que peut-être que vous allez avoir une personne fâchée qui va se mettre à tout, tout effacer puis vous n'avez plus accès. Donc, euh, c'est important d'avoir des copies de sauvegarde aussi. On, on peut les faire automatiquement à chaque changement pour les choses qui sont très, très critiques. On peut les faire sur une période qui est un peu plus, un peu plus longue. C'est des documents qui sont, oui, la mémoire de l'organisme, mais que si on perdait les fichiers de mardi, c'est pas la fin du monde, on aurait perdu une journée de travail. C'est à, à voir, mais c'est important de considérer ces questions-là. Ça fait partie du choix. Ce n'est pas quelque chose que, qui devrait être en deuxième phase du choix d'une solution. Il faut, faut que ça soit intégré à votre choix. Peut-être aussi faire des processus à l'interne, <rire> je, je suis assez, assez euh, partisane des, des processus et des guides et des, pour que chacun puisse se référer et que chacun sache euh, euh, qui a la responsabilité aussi au bout du compte, sinon des fois ça devient comme un processus de grand flou. Euh... C'est pas obligé d'être compliqué, hein. c'est ça l'affaire, ça c'est un excellent point Puis ça rejoint même le premier sujet dans lequel on a, on a parlé tantôt, tu sais, ayez un plan, ça, ça, juste savoir à qui parler en cas de problème X. Là. Déjà, là, quand ça chie, ce n'est pas le temps de chercher un numéro de téléphone ou de… Tu sais, de oh, qui, lui, déjà, c'est il est trop tard. Là. Euh, ça, c est, c est quelle, une liste, ça peut être une liste de noms de, à qui contacter en cas de problème ou ça peut, ça peut tenir sur un paragraphe euh, euh, votre… votre votre processus de réponse aux incidents n'a pas besoin d'être développé au point où tu as des playbooks puis as de, vos besoins, euh, clarifiez vos besoins puis vos, vos, vos éléments critiques, dans le fond, ce que vous, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Euh, puis euh, qui peut m'aider ou qui a les, les clés de la voûte pour telle, telle chose? Ou déjà, là, juste clarifier votre. Euh, votre surface d'attaque, dans le fond, là, euh, ça, ça, ça va vous aider beaucoup parce que le jour où ça chie, c'est pas là où il faut vous poser la question, c'est qui a le trousseau de clés pour tel tel affaire. Il va, il va être trop tard un peu à ce moment-là. Oui, c'est pas obligé juste un PDF de 70 pages. Là. Ça peut être aide euh, mémoire, là, carrément. Mais écrivez-le, faites-le, par contre. prenez Faites l'exercice. Et peut-être un dernier petit conseil pour, pour ce deuxième sujet, parce qu'on arrive bientôt à la fin. Évaluer les paramètres sécuritaires à prendre en considération lorsqu'on choisit de stocker ou de partager ces données avec l'ensemble des collaborateurs internes et à l'externe. Si vous voulez sortir du, du logiciel que vous utilisez ou de l'application, de la suite que vous utilisez, est-ce que c'est facile? Posez-vous cette question-là. Est-ce que j'ai une manière de faire ça? Mettons, si demain, là, je veux faire, euh, je peux veux plus savoir de dash je vais aller à One Password pour euh, mes gestionnaires de mots de passe. C'est faisable? C'est facile Êtes-vous pris dans, dans un carcan, Êtes vous vendor locked? Moi, ce que je dirais, c'est par rapport au partage avec l'externe, oui, il faut regarder la plateforme, mais il faut que vous fassiez aussi un un petit travail de, de recherche dans les documents que vous partagez, parce que parfois on va voir, euh, exemple, un document PDF qui va être partagé et puis qu'il y a des éléments cachés dans le PDF et que ces données-là sont sensibles. On va donner à notre collaborateur externe, exemple, un modèle de facture à remplir, mais que dans le modèle de facture, on retrouve les informations de facturation d'un précédent collaborateur. Il euh, faut, faut être très, très, très soigneux par rapport à ça. Euh, C'est je vous encourage à utiliser un nombre limité de formats pour vous allez les connaître, mais le plus classique, ça va être un document Excel où est-ce qu'on va avoir masqué des cellules pour n'oublier qu'on les a masquées. Soyez très, très, très soigneusement avec ça. Donnez-vous des codifications aussi s'il y a des données qui sont, par exemple, ça peut être des données par rapport à la dotation, à la paye, de vous assurer que ça ne transite pas par des chemins où est-ce que ce masquage-là pourrait venir vous nuire les choses cachées souvent qui euh, reviennent nous hanter. Bien, merci beaucoup, euh, consultant, consultante. Euh, alors, Isabelle, toi qui as présenté le deuxième sujet, est-ce que tu peux revenir pour un maximum de deux minutes et nous dire un peu ce que tu retiens de cette conversation-là? Tout à fait. Euh, donc, euh, ben, c'est bon. Euh, J'en je, comprends donc que euh, ce n'est pas tant... Euh, beaucoup des grandes compagnies vont offrir des services assez comparables. Euh, puis que là où il faudrait peut-être plus accorder d'attention, c'est euh, dans l'usage qu'on en fait, euh, puis donc euh, d'élaborer des, des procédures qui sont euh, qui sont cohérentes avec euh, nos besoins, euh, avec euh, les bonnes pratiques en termes de cybersécurité. Euh, puis ça, ben, c'est le fun, ça fait euh, je voyais directement le lien avec le protocole d'accès développé par l'AMI. Euh, donc, euh, donc euh, oui. Euh, attends, je regarde dans mes notes vite, vite. Euh, donc, c'est ça. Je, je retiens vraiment la notion que peu importe l'outil qu'on va choisir, dans la plupart des cas, les outils des grandes compagnies, là, Google, Microsoft, euh, ça va être un peu du pareil au même, puis c'est plutôt, euh, plutôt euh, la manière dont, les, dont on les utilise qui vont garantir une plus grande sécurité. Euh, ça, combiné avec euh, la question des mots ou phrases de passe, euh, la question des sauvegardes, euh, la question d'avoir des, des, euh, des plans de match, des, des aides mémoire pour euh, quand il y a quelque chose qui vire mal. Donc... Euh, c'est super. Je pense que ça répond bien à nos questions. Merci beaucoup, Isabelle. Et sur ce, euh, allons à la, au, à la, au troisième sujet qu'on veut euh, aborder aujourd'hui. Alors, présenté par euh, Karine Boulanger. Karine, le micro est à toi. Merci. Eh bien, en fait, c'est tout à fait dans la continuité de ce qu'on vient euh, de discuter. Euh, c'est euh, aussi sur les, les données euh, sensibles et confidentielles qu'on a à à conserver parfois dans nos organismes, mais surtout, en fait, les données de tiers, c'est-à-dire nos membres, les artistes qu'on représente, on finit par avoir beaucoup de données privées et, et, et, et sensibles. Et donc, notre question était comment faire pour mieux les protéger, étant donné qu'on ne connaît pas et on ne maîtrise pas toujours tous les outils les plus sécuritaires, entre autres pour le stockage de ces données dans les organismes. Merci beaucoup. Alors là, on, vous commencez à comprendre le format. Consultant, consultante, Geneviève, Jean-Philippe, Isabelle et Noémie, je vous invite à poser les questions à Karine pour tenter de mieux comprendre l'enjeu, la question et la situation. Vous avez deux minutes. Euh, J'irai peut-être avec une petite question. Est-ce que vous avez, tantôt tu disais que tu aimais bien les processus et tout, est-ce que vous avez déjà adopté un genre de de guides sur quoi faire, comment gérer ce type dinformation là euh, Dans une certaine mesure, oui. Euh, ça veut dire qu'il y a des façons de faire, mais ils ne prenaient pas nécessairement en compte la, la sécurité ou le vol potentiel. justement sécurité. Ma question serait, est-ce que vous saisissez bien vos obligations légales de conserver ou pas certaines données? Donc, par exemple, euh, si vous avez des données qui sont de nature statistique, est-ce que vous avez absolu besoin, absolument besoin de garder des données brutes par rapport à ça ou est-ce que vous avez une façon peut-être d'aplanir année par année ou est-ce que là, on perd de, de la sensibilité de la donnée, mais on répond à la question qu'on veut savoir, qui est peut-être, je ne sais pas, une statistique d'auditoire pour une région à un moment donné, qu'on on la, la détache d'un artiste ou juste un peu n'importe quoi, là, mais euh, donc, c'est ça, savez-vous ce que vous devez garder, finalement? Et en fait, c'était des données plus de base que ça dont, auxquelles on pensait, c'est vraiment des adresses, des numéros d'assurance sociale, des... Euh... Euh, toutes tout, tout, tout, euh, des, des, des données liées aux transactions monétaires, je ne sais pas euh, des transactions entre comptes, tous ces aspects-là, ce n'est pas tant des données euh, d'analyse. De... À, à ce niveau-là, c'est une question, mais ça va sonner comme un conseil, mais c'est de voir, est-ce que vous avez besoin de conserver une représentation de ces données-là ou est-ce que c'est quelque chose qui, par exemple, si on parle de données de transaction, votre institution financière pourrait faire une recherche dans le compte, puis peut-être, oui, qu'il y a des frais associés à ça, mais que vous n'assumez pas le risque de garder toute une pile de factures des 30 dernières années si votre institution financière est en mesure de vous fournir la donnée. Ce genre de, de choses. La Même chose pour le numéro de assurance sociale, tout ça. Si, si c'est plus d'actualité, si les relevés ont été émis, est-ce que vous avez toujours besoin de conserver ça? Euh pas question, je ne sais pas. Je pourrais juste euh, répondre par rapport à mon cas personnel. soit c'est des, des, des relations à long terme avec les membres, ou en fait, on espère que ce soit des relations à long terme, ou déjà avec qui on a des contrats. Donc, potentiellement, c'est des choses, oui, dont on a besoin euh, régulièrement, mais après, est-ce que les systèmes comptables, euh, honnêtement, je ne pourrais pas répondre à ce personnel. Eh c'est ce qui mettrait fin à notre période de questions. Euh avec le client. Alors, les, les consultants, consultants, j'espère que vous avez assez d'informations pour pouvoir imaginer des réponses. Alors, je, je, pour huit minutes, euh, on vous écoute. Il y a, il y a des logiciels qui font de la gestion de données sensibles, pas juste de, des, des mots de passe, là, euh, notamment un stockage de numéros d'assurance sociale, euh, ce genre de truc-là, là, euh, information de paiement et autres. Là, euh, en fait, les, la majorité des gestionnaires de, de mots de passe font cette gestion de données personnelles-là. Là, ce que vous voulez éviter, c'est de mettre ça dans un fichier Excel et le, le, le laisser sur un desktop quelque part. C'est ça le plus possible. C'est ce le, le réflexe que tout le monde a, c'est normal. Euh, mais c'est justement ça, la, la problématique, c'est d'éviter ça le plus possible. Euh, vos données doivent être dans. Sur un, une partition chiffrée avec BitLocker, sur un, une base donnée chiffrée avec un gestionnaire de mot de passe, et, et, vous, vous devez, il faut vous rentrer. Vous, devrez, de, vous devez rentrer un mot de passe avant d'y accéder. Ça, c'est… si vous ne le faites pas… Quelqu'un d'autre, ça veut dire, euh, potentiellement, a accès à ça aussi. Quelqu'un qui compromet le, le système sur lequel c'est hébergé. L'enjeu est la, là. Puis c'est sûr que vous devez éviter le plus possible, évidemment. Il euh, y a des... Je suis toujours un... Je, veux pas, je suis un peu toujours mal à l'aise à recommander des logiciels spécifiques, là, parce que j'en recommande un, puis deux ans après, il se fait compromettre du genre d'un épais. fait que je, je le moins possible, je j'en en recommande un, mais... Euh, les gros gestionnaires de mots de passe, qu'on connaît là, les euh, OnePassword, password Dashlane, LastPass, etc., ont toutes des similarités au niveau des features, notamment, des, certains d'entre eux ont des euh, capacités de partage d'accès. Mettons, si vous créez un, un, un, une note euh, sécurisée dans euh, Dashlane, dire, ben, je vais la partager avec tel, tel membre de mon équipe, euh, fait que telle personne ou telle adresse courriel qui représente un titre, par exemple, et non pas une personne spécifique. Euh, ben là, ça vous permet de, de justement de stocker de manière sécuritaire pour avoir un partage intelligent de ces données-là. Il ne peut pas l'avoir éparpillé sur 25 des stops différents, là, euh, et puis avec des euh, ordinateurs qui, euh, qui circulent là, aussi, là. Donc, ça peut, ça peut être aussi simple que ça. On voit que tout est dans tout, là, dans le fond, c'est que votre gestionnaire de mots de passe va vous assurer que vous gérez bien vos mots de passe, de pouvoir pas les réutiliser et aussi de vous aider euh, au niveau de la gestion des données sensibles. Euh, ça peut être aussi simple que ça, là. C'est pas obligé d'être bien bien qu'on non plus, encore une fois, là. Moi, c'est. Autant je posais, je faisais des, des recommandations dans mes questions, là, je vais y aller d'une question dans mes ma, recommandations, mais bref, euh, vous avez, la, la maîtrise de savoir quel est l'outil le plus sécuritaire pour effectuer ce genre de, de, de situation-là, ce n'est pas nécessaire. Ce que vous avez besoin, c'est de plus de figurer voici les données qu'on considère comme vraiment sensibles, puis voici celles pour lesquelles on n'a pas cette préoccupation-là puis voici celle qu'on a vraiment besoin de partager souvent entre plusieurs personnes. Et est-ce que ces trois catégories-là se recoupent ou non? Parce que dans certaines organisations, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de les partager, les données sensibles entre vous, qu'il y a un ordinateur qui peut être dédié à ça, il n'est pas connecté à Internet et voilà, vous venez de vous enlever une grande, c'est beaucoup, beaucoup de problèmes. Dans la réalité, ça risque d'être un hybride des trois cas. Euh, puis de là, vous pouvez partir avec, bon bien, sachant que ce sont des données sensibles, on doit s'assurer qu'elles ne soient pas accessibles de l'extérieur. Donc, comme Jean-Philippe le mentionnait, d'avoir, euh, ça prend une barrière avant de se rendre, un mot de passe, euh, un second facteur d'authentification peut-être. Puis vous partez de ça, puis vous cherchez sur Internet, vous allez trouver une solution qui l'offre. Euh, L'idée, c'est que ça doit être, que ça introduise assez de friction pour que, vous que ça soit sécuritaire, mais que ça n'en introduise pas trop, parce que la méthode la plus sécuritaire pour faire ça, il y a personne qui va l'utiliser, vous allez retourner à votre fichier Excel qui va être sur le bureau. Donc, c'est vraiment important de trouver la, la bonne quantité de contrôle pour la bonne quantité de risque et c'était pour ça la question du début, c'est qu'en fait, si on peut s'enlever un, un mal de tête majeur, euh, si ce sont des relations de longue date, bien, entre amis, c'est encore plus facile de dire, hey, je ne l'ai pas, votre numéro d'assurance sociale, à chaque année, je vais vous le redemander parce qu'on ne conserve pas ces données-là, parce qu'on ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas. Donc, je dirais, le, le, le meilleur conseil que je peux vous donner qui va vous économiser le plus d'argent et de temps, c'est d'essayer d'amoindrir de, ce bagage de données-là que vous traînez. De sages conseils, euh, j'en profite. On a encore un peu de temps pour répondre avec des suggestions, mais on parlait d'une analyse de ces données-là. encore une fois, on peut référer Cyber Saint et Sauve qui vous donnera également des gabarits pour faire cette analyse de données-là. Euh, également, on parlait de euh, recommandations ou de légales sur les données qu'on a besoin ou qu'on ne peut pas. Euh, Gardé, ben on a également des euh, références, c'est ça, sur euh, les protocoles de cyber sains et sauf. Alors, il reste encore quelques minutes, trois pour être exact. Euh, je vous invite, consultant, consultante, à penser à d'autres choses, euh, à partager. peut un petit commentaire sur les, euh, les obligations légales. Euh, ça s'en vient de plus en plus euh, au Canada et au Québec avec… Euh, le projet de loi c'est 11 au fédéral, puis au provincial, le projet de loi 64 sur la protection des données personnelles. C'est un peu le, le règlement général sur la protection des données qu'ils ont en Europe, mais qui va être appliqué ici au Québec et au Canada. Ça s'en vient, ça va venir plus tôt que tard. Il y aura toujours une période d'adaptation, il y a toujours une période de grâce d'un an, d'un an et demi, qui est généralement donnée aux entreprises pour s'adapter à ce genre de projet de loi, de, de, de, à ces lois-là, une fois qu'ils vont être adaptés. Euh, mais pour les avoir lus, les deux projets de loi, ils ont quand même euh, des pas pires dans, quand même comparé à ce qu'on a maintenant. Euh, donc, ça va devenir rapidement une responsabilité pour les organismes, les entreprises et autres de gérer adéquatement leurs données. Ce ne sera plus un, un nice to have ou euh, ce serait le fun que. Là. Ça va être genre euh, obligation légale euh, euh, au même titre que ce qui existe dans, euh, en Europe ou en Californie ou dans des juridictions qui sont un petit, un petit peu plus la vis à ce niveau-là. Donc, euh, partez de, déjà avec une longueur d'avance euh, si vous voulez le faire. C'est le moment où jamais... de de, de, de, de régler, ses, en fait, d'enlever ces low-hanging fruit-là, encore une fois, d'avoir une saine gestion parce que bientôt, le, je ne sais pas quand, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça va venir. Il y aura des obligations légales et gouvernementales à ce, ce sujet-là bientôt. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier conseil? Sinon, on va pouvoir retourner euh, à... Pour demander à Karine ce qu'elle a retenu de cette conversation-là. Isabelle Noémie, peut-être? Si vous avez une suggestion. Je pas quoi ajouter. <rire> Non, je pense que le, le, le plus important dans tout ça, c'est cette conscience, de, cette prise de conscience du, du problème que vous avez effectué à travers tout le processus. Il euh, n'y a, a pas de solution parfaite, mais toute résistance que vous pouvez poser à une personne mal intentionnée, la réalité, est que comme euh, vous avez compris, on n'est peut-être pas les personnes qui amènent le plus d'optimisme dans les conversations, mais la réalité, c'est qu'il y a énormément d'organisations qui ne sont absolument pas prêtes à ça. Donc ne négligez pas la portée des petits gestes. Que ce soit simplement d'avoir un, un, le, le fichier va être chiffré, là, que ce fichier-là n'est pas dans le Google Doc qui est partagé avec tout le monde, peu importe. C'est Ce petit peu de résistance-là, c'est ça qui fait toute la différence. Parce que c'est un peu comme, je parlais avec les vélos tantôt, là. Euh, comment on fait pour ne pas se faire voler un vélo? C'est d'avoir le cadenas qui prend un peu trop de temps à, à ouvrir sur un lieu public. Tous les cadenas peuvent être on, on peut les casser, on peut les casser, on peut. mais si on a celui qui est moins attirant, ben, la personne mal intentionnée, elle va passer au suivant ou si c'est une attaque automatisée, ça va être à belle. Est-ce que la porte est ouverte? Non, ok, on passe au suivant. Et, et ça, ça a une portée énorme. Donc, même si ça vous semble être des, des gestes qui sont peut-être pas complètement aboutis dans leur exécution, ça peut faire une différence énorme. C'est en effet des, par des paroles encourageantes. Jean-Philippe, je vois que tu as ouvert ton micro. Est-ce que tu as peut-être un Je veux dire, attendez-vous pas d'obtenir la, la, la perfection avant d'agir parce que même nous, nous autres dans le milieu, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Pour ça, c'est un secret qu'on regarde mal. Mais, non, non, mais dans le sens que dans, euh, euh, on, nous, les spécialistes, entre guillemets, c on n'est jamais satisfait du niveau de, de sécurité qu'on qu'on a dans notre organisme ou dans notre entreprise ou personnellement, on, a, on est tous perdonnés mal chaussés, mais Geneviève l'a très bien dit, là, dans le fond, c'est de se rendre... Euh, il faut que ça coûte cher à l'adversaire. Il faut que ça coûte juste un peu trop cher, au, au sens en temps ou en argent, là, pour vous compromettre, puis il va juste passer au prochain low-hanging C'est vraiment ça, puis ça, c'est un excellent conseil qu'elle donne. Euh, c'est rendez-vous le moins attrayant possible. Ou Assurez-vous que si vous n'êtes pas compromis, que ça va écouter la, la peau des fesses, puis peut-être qu'elle y pense deux fois. Euh, merci beaucoup, euh, Karine. On, on retourne vers toi, en fait, pour savoir euh, rapidement euh, ce que tu retiens de cette conversation-là. Euh, ben, je retiens euh, choisir ce qu'on conserve ou pas, en conserver le moins possible. <rire> J'aime bien cette idée-là. Quitte à redemander, effectivement, euh, je ne sais pas pourquoi on ne pas ça. C'est déjà une partie du problème de régler. Et puis sinon, j'ai retiens de, de centraliser, de chiffrer, de. de, de contrôler les accès, de mettre le plus d'obstacles possible entre quelqu'un qui aurait des mauvaises intentions, même si des petits obstacles, on avait été bloquer l'accès à, à ceux qui pourraient avoir de mauvaises intentions, puis vouloir ces devenu là pour, pour une raison Et puis, je ne savais pas que les gestionnaires de mon passe faisaient ce genre de aussi de, de tri. On a commencé à en utiliser un. Parmi ah, ceux qui ont été nommés pour les mots de passe, justement, mais on n'a pas été au-delà de ça. Je, je vais aussi explorer cet aspect-là, comme on a déjà l'outil. Ça peut être intéressant. Je tiens au maximum. Et, euh... ouais, voilà. C'est ce je répète. Très bien, ça va vous maîtriser un peu plus les outils sécuritaires dans ce domaine. Bien, merci beaucoup, Karine. Merci tout le monde de, de vous être prêté au jeu. Donc, messieurs, mesdames, c'était les sujets qu'on avait préparés pour vous. J'espère que vous avez apprécié, peut-être même, nous l'espérons bien sûr, appris quelque chose. Merci d'avoir écouté cette conversation. Donc, je vous rappelle que vous pouvez trouver davantage de conseils, de pistes de réflexion et d'outils sur la cybersécurité sur notre site Internet Cyber Saint-Sauf au imaa.ca par oblique cybersécurité. Je m'appelle Benjamin J. Allard et au nom de toute l'équipe de l'Alliance des arts médiatiques indépendants, je vous souhaite une très belle fin de journée.